Hot Panda, contenu pour Panda Verti. Les destinations touristiques. Bah qu'est-ce qui t'arrive euh, Pourquoi ça parle de la fistinière comme destination touristique sur ton papier C'est écrit finistère, pas fistinière. Bah dans le doute, je pars pas en vacances avec toi. Bon bah, je lui peur maintenant. Ouais, genre t'es choqué. Abonnez-vous